C'est par hasard, sur le point des âmes, tu croises le vent, le vent fripon, prudence dans ce à ton jupon. C'est par hasard, sur le point des âmes, tu croises le vent, le vent maraud, prudence prend à ton chapeau. Les jambes foutres, les jambes probes, mélisse du vent furibond, qui retrousse les bois, les trousses, les toits, retroussent les, les robes. J'en foutre des jambes probes, le vent, je vous en réponds sans souci et c'est justice comme de à tampon. Si par hasard, sur la pointe des armes tu croises le vent, le vent marron, prudence, femme à ton jupon. Si par hasard, sur la pointe des arbres tu croises le vent, le vent marron, prudence, femme si à ton chapeau. Si l'on ne se fonde que sur ceux qui sautent aux yeux, le vent semble une brute raffolante de nuit à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheurs qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des arbres, tu croises le vent, le vent marron, plus en garde la tente du pont. Si par hasard, sur le pont des armes. Tu croises au vent, le vent maro, prends un strong garde et ton chapeau.